Fais gaffe au crâne. deux Viens oh. pas là, reste en viens vraiment, viens vraiment. Viens, viens. Ah. T'en as un autre jus Fais gaffe. Fais gaffe, hein. Ouais, c'est ça, Ah c'est dernier Il y en fait. un qui a un peu vers toi Je lag, je lag derrière toi Bien joué j'ai cru que j'allais pas y arriver à cause du lag, j'ai vraiment mal tombé On a en revers les deux XP. Je me suis yolo. Oh non merde. Je vais dans l'air. Roche, juge vite. Plus qu'un obstacle. Allez Cookie, je peux le faire. Roche Tu disais que c'était un jeu... Ça me casse les couilles ce bon. jeu de merde là. Attends j'en ai eu 4 Oui. <rires>